J'ai tendance à vous faire une réponse générale post-monétariste. monétariste, l'État est trop dans le bon besoin, le marché s'équilibre automatiquement, et ces équilibres sont optimaux. Tout ça sous la condition, donc ils sont trompés, d'accord Enfin, ils ont façonné des mentalités qui commandent toujours les États-Unis, le Japon, de moins en moins le FMI, qui est le premier à commencer à comprendre. La Grande-Bretagne, qui ne pense que comme ça. Ça fait du monde. Et puis les Pays-Bas a une assez large partie. Et puis dans les mauvais moments, l'Italie de Berlusconi ou l'Espagne d'Aznar, pareil. Et tout le jeu est de diminuer le poids de l'État dans l'économie pour laisser se faire l'automatisme des marchés. Alors pour diminuer le poids de l'État, il faut qu'il fasse moins d'école, moins ou pas de sécurité sociale, moins ou pas de culture ce qui fait pour l'entreprise l'obligation de proportionner son intérêt pour ce qui est extérieur à ses propres murs à son souhait de voir l'État ne pas s'en occuper. Ça vise la santé, ça vise la culture, ça vise même l'éducation, ça irait jusqu'à viser après tout pourquoi pas le transport public. Enfin, la culture est là-dedans. Alors sur la culture, spécifiquement, tout ça est tellement vrai que dans les rêves de la résistance, prenant en charge la République en 1945, avec un relatif appui du général de Gaulle, les mouvements immenses, le principal s'appelait « Peuple et Culture », je ne sais pas si vous vous souvenez, non. Il avait ça dans la tête. Et vous avez quantité d'institutions bénévoles, un soutien un peu politique, un peu syndical, vague et flou, en intersyndical d'ailleurs, se mettent à faire de l'éducation populaire, de la culture populaire. culture populaire. Il y a eu des mouvements pour ça, beaucoup. Ça c'est beaucoup offensé, la financiarisation du capitalisme a tout tué, y compris ça.